Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 128 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui un petit jeu Tout sympa, tout mignon, j'ai envie de dire, qui s'appelle Limbo Mignon, c'est une façon de parler Vous allez vous en apercevoir que c'est un peu spécial Le jeu en lui-même est assez spécial, le style, je pourrais même pas trop le définir C'est de la plateforme, mais en même temps c'est un peu de la réflexion Et... Ouais, c'est tout mignon, c'est tout calme Déjà vous écoutez le son Il y en a quasiment pas, le jeu commence directement là, vous allez voir... Il n'y a pas besoin de, euh, de nouvelles parties, options, euh, non, non, ça connaît pas. Il y a euh, le jeu, voilà. Donc là, on va pouvoir y jouer. Donc là, on est le petit, le petit mec qui est allongé par terre, là. Il va se réveiller d'un instant à l'autre. Peut-être si je bouge un peu. Là, voilà, il ouvre les yeux. c'est un peu glauque, hein on se dit euh, « yeux blancs ». Donc le mec, il est là. Un petit enfant qui se réveille dans la forêt. Il fait tout noir. Il fait tout gris. Euh, on verra pas mieux que ça, hein. on verra pas mieux que le noir et le gris Donc je vous le dis tout de suite, il y aura pas tellement de couleurs Hop là, donc on peut se déplacer avec notre petit limbo Ah y il a un truc blanc là par terre, qu'est-ce que c'est que ça Euh, d'accord Je ne sais pas, j'ai cassé un truc, j'ai causé marché, j'ai cassé Hop, donc on peut sauter, vous avez vu, on peut avancer C'est tout ce qu'on peut faire apparemment pour le moment Euh, hop, voilà, hop, je sais pas s'il y a des trucs dupe, dupe, dupe. Hop là. On saute. Oh merde. Mon personnage vient de mourir. J'ai peut-être sauté un peu trop fort. Vous avez vu comment il s'est scratché par terre. Hop là. Là c'est mieux on glisse. Hop. Et Il y avait des pics là je crois. Dans le fond du truc. Alors là est-ce qu'on peut tirer ça. Ouais. Faut appuyer sur contrôle. Voilà. Hop. Youhou. On descend la corde. Mmh, mmh, mmh. Faut pas sauter trop haut, hein, sinon on meurt hein, Comme vous avez vu euh, Hop, on va ici Et on saute Oh merde, c'est de l'eau ça Ah je sais pas nager, oh merde Et Mon personnage ne sait pas nager C'est super, heureusement que ça, ça revient pas Au tout début, hop on revient Hop Et hop On descend tranquillou ah c'est pas un jeu stressant hein, c'est un jeu super zen franchement euh, si, vous, si vous aimez les petits jeux zen comme ça euh, c'est bien bon ça, ça peut vous ça peut vous angoisser un peu à des endroits parce que vous allez voir c'est un peu spécial hop là on sort dans le bateau le bateau qui avance tout seul on va attendre qu'il arrive de l'autre côté Allez, hop. De toute façon, je vois mal ce qu'on peut faire d'autre. Ah, il y, y, a, y a une rive là. Regardez, on va pouvoir... On va pouvoir sauter... Et rejoindre la rive. Alors, hop, on saute. Euh, ouais. Euh, comment je fais pour monter... Euh. Ouais donc là c'est un peu casse-tête. Comment je dois faire Est-ce que. Pff, il me faudrait un truc pour mettre en dessous. Est-ce que je peux pas mettre un peu le bateau Ah il y a une poignée là apparemment. Ouais, voilà, il y a une poignée au bateau, je tire. Voilà donc c'est en sac, c'est un peu casse-tête, c'est sûr. Tout simple. Hein. Hop là, on saute. Hop Là on doit pouvoir monter, on monte. Ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta. Et si on saute Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, Et non, ouf, je suis pas mort, j'ai de la chance. On remonte, on réessaye. Hop, Voilà, hop, on est monté sur la rive. Alors ça doit sauvegarder, mais ça ne nous le dit pas. Donc ça le fait tout seul, tout, tout est fait tout seul, c'est vraiment simple. Il a... Ils sont pas... Non, il n'y avait pas non plus à se casser la tête, hein. Alors, on avance, on avance Pfiouf. Mon personnage vient de se faire déchiqueter par un piège à, à loup Une sorte de piège qui découpe là, qu'est-ce que c'est que ça Oh non, en plus c'est mes bras et tout, ça me découpe en plein de morceaux Regardez Ah, dégueulasse euh, Par contre je n'arrive pas à sauter au-dessus, comment je fais Comment je fais ça Ah bah oui Euh, non, qu'est-ce que je peux faire Euh Comment je fais pour sauter au-dessus Voilà, ma tête qui roule par terre. C'est ça, c'est un sac ça, ça peut être un peu glauque glau un et peu, un, peu, un peu bizarre pour certaines personnes. Euh, sauf que là je sais pas comment faire. Comment je. Ah non, je, je saute pas assez loin pour, pour passer au-dessus des deux. Même si je prends 30 mètres d'élan, ça suffira pas mon perso on ne court pas forcément plus vite. Astuce ah, du jour, bonjour. Ah, vous avez vu comment on fait. On tire le.. On tire le, le piège en fait, on, on le déplace tout simplement, au lieu de marcher dessus. Ah non Putain Ouh, Heureusement que ça recommence. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de vie aussi, je serai mort depuis longtemps. Alors, faut que je saute par-dessus ça. Euh, hop. Ah oh non! Je ne pas sauté assez bien. On va pas s'en sortir. On hein. va déjà un petit moment là-dessus. Allez, on saute. Hop! Et sur l'autre piège. Allez, hop! Voilà, ça y est. Ouh, j'espère que ça sauvegarde. Hein. Je n'ai pas envie de recommencer ça. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un cadavre au bout d'une corde, un piège là en dessous. Ouais, c'est moyen quand même. Donc il y a une vieille femme là. Euh, ouais, mais apparemment. Donc attendez, je tire sur la corde. J'essaye de monter. Et si je saute, ça va pas assez loin. Euh, Est-ce qu'on pourrait pas mettre ça en dessous de la femme Sauter sur la, sauter sur la corde. Elle se fait bouffer, donc du coup, la branche remonte plus haut. Donc, du coup, on peut sauter. Voilà. Magnifique. Alors, on s'attend à tout dans cette forêt. Hein. On croise vraiment de tout. Euh, ça, c'est quoi Ok. Oulala, il y a un rocher qui m'arrive. Non, non. Yo. Je viens de me faire ratatiner par un rocher. Ok, on va réessayer, on va feinter le rocher cette fois-ci. Hop là, on repart dans l'autre sens. Hop là, il est feinté. Et hop, on passe par-dessus. Ta -ta -ta le petit bonhomme. Ça doit être un gosse à a tout cassé de 8 ans, ça, non J'imagine. Allez. Je sais pas dans quoi je marche, aussi bien dans, dans, dans la broussaille, il y a des pièges. Ça m'étonnerait que ce soit aussi vicieux que ça, mais... Mais il y a moyen, quand même. Ils sont bien capables de nous faire un truc dans le genre. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Je sais pas, je vais continuer, je vais voir. Il y a une caisse ici. Elle va me permettre sûrement de... de monter à la corde que j'ai vue. que bon, une caisse dans l'eau. Voilà. Yop, on monte sur la caisse. On monte sur la corde. On se balance. Oula, maintenant. Mais je faut, faut que je me balance au bout en fait avant. Comme ça. Alors ah, là, deux, droite à gauche, sans sauter évidemment, c'est mieux. Yop. Et hop. Hop là. Il est sauté. Hop, on rejoint l'autre branche. On passe de branche en branche, c'est sympa. Hop. Et hop là. Il y a de la force quand même, notre petit bonhomme. Youp. Euh, on peut monter, là il y a une corde Hop Il y a quelque chose de caché je pense, non Quelque chose là-haut, il y a une... Une branche... Oh non, je suis retombé Wouhou, il, il s'est accroché Moi je me serais démonté les deux bras Si j'avais sauté comme ça de si haut avec un... En m'accrochant avec mes deux bras et hop, et hop on va monter un peu plus Allez Et hop et à la une, à la 2 et à la 3. Hop là. Là, il y a un petit oeuf. Encore un petit truc que j'ai écrasé qui fait plan. On sait pas trop à quoi ça sert. Aucune idée. Si c'est juste pour ça, euh, s'il y avait que ça en haut, c'est un peu con. Et du coup, là-bas, il y avait de l'eau. Alors, je sais pas comment je passe dans l'eau parce que je sais pas nager. Je suis un petit enfant qui ne qui sait pas... Qui sait pas... De battre des deux bras pour nager dans 2 cm d'eau. Donc euh, Donc ça va être compliqué. Est-ce que l'histoire euh, bah, de, de la caisse ça peut être utile Ouais bah, la caisse, la caisse normalement ça flotte. Logiquement. Si je la pousse un peu. Non, elle m'emmène pas. Elle peut, elle peut pas flotter cette caisse. Elle peut pas, pas me mettre dessus et nager avec mes bras, non elle revient toute seule, regardez. Elle revient. Ah oh non, oh non, je suis dans l'eau. Uh, je me noie. Voilà. Je me noie, c'est super. Il pourrait au moins retenir sa respiration, le petit enfant. Bon, du coup, je atterri là, mais euh, ça fait chier parce que la caisse, j'arrive pas à la faire flotter. Allez, balance-toi. Arrête de revenir. Il a pas de courant. pars Non Allez, pars Bon, mais ça doit pas être ça, la solution, je pense. Je crois que ça doit pas être ça. Regardez, il n'y a rien à faire. Ça aurait été plus simple, je pense, s'il si j'avais pu partir. Il va falloir faire autre chose, je pense. Il y a quelque chose que je dois zapper. Oh, la caisse, elle a commencé à bouger un peu, là. Oui, oui, non, non. Non, non. La ah, oh, putain. Oui on est arrivé au milieu. Ah mais non, putain. Il s'est noyé. Bon ça m'énerve. Pourtant j'ai absolument rien oublié normalement. Il n'y a, a, a rien d'ici, rien de caché. En haut, en haut des arbres, c'était pas.. Il n'y avait pas quoi. Il si, n'y avait qu'un œuf pourri là-haut, j'ai y y a rien vu d'autre. Il y avait sûrement une branche que j'ai ratée. Parce que là franchement je peux pas continuer là où je suis. ah oh non j'ai encore sauté comme un con. Allez Allez allez mon petit. Allez saute ah, Hop là On va remonter en haut. Youp, là y'a rien, y'a pas d'autres branches sur lesquelles je pourrais plus sauter, peut-être prendre de l'élan sur une branche, ou... ou autre chose, là quand je continue à monter, par contre là, euh, l'arbre est, fend... est fendillé, peut-être que je peux pousser, d'accord, donc il tombe le truc, et moi comme un con j'ai sauté, donc ça c'est ce qui va nous permettre de passer, sauf qu'il va falloir que je recommence parce que je suis mort, <rire> voilà, alors, on récupère la caisse. Hop là. C'est un petit peu long. Désolé de l'attente. Hein. Je, je, je résous comme je peux les... Hein, les énigmes foireuses qui nous, qui nous mettent... Qui nous mettent, qui nous proposent. Allez. Allez, saute. Voilà. Hop, hop. Allez, tada tada. on va remonter là-haut. Mais cette fois-ci, on va redescendre par les moyens normaux. C'est-à-dire pas en faisant le, le saut de l'ange. Ça peut être kill pour vivre. Enfin, je trouve. C'est vrai que... Je me suis dit, bah tiens, je vais sauter comme un con. Hop là Elle il est descendu. Donc maintenant, si je redescends, je devrais pouvoir choper... La branche. Enfin, marcher dessus pour traverser la flotte. Hop là Oh, puis je me raccroche à la liane. People quand ça me servait à rien du tout. Alors est-ce que je peux la pousser un peu Parce que là elle est pas top quand même. Euh, hop, hop, hop, hop, on la pousse dans l'eau. Ça va pas assez loin. Et oui, c'est bon. Et c'était assez loin. Ouh, on peut continuer. Il était temps. Alors quelle est la prochaine épreuve que va-t-on découvrir Ah, il y a un piège à loup. Mais il est en haut, alors je ne sais pas ce que, ce, à quoi il sert. Oula, c'est quoi ça Une araignée Ah, je viens de me faire attaquer par une patte d'araignée. Ouh Elle m'attaque. Ah bah lui, lui il est tombé qu'il fallait euh, peut-être qu'on était obligé de faire réagir l'araignée pour qu'il tombe et hop là allez on va lui la mettre là bas bon, allez, on va lui coincer sa patte dans, dans le piège à loup hop oh, elle a tapé à côté d'accord donc il y a un petit temps de latence il faut il faut qu'elle nous découvre et Hop là Elle ah, toujours à côté. Donc, euh, ouais, attendez. Il va falloir que je décale le piège. Voilà, maintenant. Voilà fouf, elle s'est fait bouffer une patte. Une, de moins. Il y en a trois. Donc, en gros, là, elle me vise. Je me déplace. Hop Elle se fait bouffer une patte. On dirait qu'elle regarde avec ses pattes. Allez Oh non presque Ça aura presque pu marcher, voilà, ça y est Allez voilà, elle s'est fait bouffer. Elle est pas contente, elle hein. s'est fait bouffer trois pattes. Et voilà, elle s'est barrée, donc on peut passer. Et on peut continuer. Si c'est pas beau ça. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessous Ouh, ça glisse Yop, yop, yop, yop. Alors qu'est-ce qu'on a... Pour l'instant, on a rien, on a rien, on n'a rien, rien du tout. Euh... Ça c'est quoi ça au sol euh, Je marche dans l'étoile d'araignée. Mm -hmm. Ah merde. L'araignée, elle est en train de m'arriver dessus là. Et je peux pas bouger ah oh non, ils vont pas me faire. Je ils ils veux pas me faire dévorer en live quand même. Oh, okay. Elle, elle m'a pris par le col. Et hop, elle me tisse, hein. d'accord. Ok, alors apparemment je suis toujours pas mort, sinon j'aurais eu un bel écran noir. Ou oh, alors ils sont vraiment sadiques. Est-ce que je peux bouger dans mon cocon Ah oui, je peux bouger. Woohoo je me détache. Allez, allez, secoue-toi oui, ça tient. Ouh, voilà. Hop, hop, hop, hop. Je suis dans un petit cocon. Ouais, génial. <rire> je suis dans mon cocon. Qu'est-ce que je fais dans mon cocon Je sais pas. Bon, voilà. Allez, je vais vous laisser. Ce sera tout pour Limbo.